Car il est bon, car il est bon, en au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Dans l'angoisse, Seigneur, je t'appelle. Je m'entends et ta femme est protégée. Avec toi, je ne crains plus personne. On est grâce au Seigneur, car il est beau, car il est bon. On est grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. On est grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. On est au Seigneur, il est bon. Éternel. Oh, le Seigneur me relève. Ton amour me relève garde, je le garde, je le garde, je le garde, je le est bon En garde, je au Seigneur car il est bon, on oh garde, je au Seigneur, car il est bon, car oh il est bon. on je le au Seigneur, car il est bon, car oh il est on au Qui qu'elle est, qu'elle est, Bamoyo, Bamoyo, Bamoyo, Bamoyo, Sous-titrage dans le milieu